La préparation mentale au tennis Bonjour, c'est Pierre, fondateur de l'académie de l'Haute performance. J'aide les sportifs et entrepreneurs à être sereins, confiants et totalement libérés en compétition en éliminant la peur d'échouer. Donc aujourd'hui, nous allons voir la préparation mentale en tennis. Mais avant cela, pense à mettre un pouce bleu là et à t'abonner pour recevoir toutes les vidéos. Alors en tennis, parfois... Peut-être que tu arrives sur le terrain, bah, tu sens que ça bloque, tu joues petit bras, tu te sens frustré, et tu ne sais pas pourquoi tout simplement tu n'arrives pas à être à la hauteur de ton potentiel. Quand il n'y a personne qui te regarde, bah, tu es au top. Quand c'est à l'entraînement, tu es au top. Et en compétition, bah, tu ne sais pas pourquoi tout simplement ça part pas. Et aujourd'hui, je vais te donner un, un tips que je donne à chacun des sportifs pour se reconcentrer entre chaque balle. Donc laissez moi te raconter l'histoire d'une tenniswoman que j'ai accompagnée sur un tournoi international et elle manquait de confiance en elle et pour ce tournoi là elle doutait d'elle-même puisqu'il y avait des personnes qui étaient là d'un ancien club, elle avait peur que ça pèse sur son jeu. Et donc ce qu'on a mis en place entre chaque balle euh, sur les services c'est à chaque fois qu'il y avait le temps mort se repositionner sur qui ai-je envie d'être à ce moment-là et donc à chaque fois qu'elle prenait la balle elle disait ok je suis une femme qui se libère du regard des autres et pam elle, elle jouait je suis une femme libérée du regard des autres et pam elle shootait et derrière elle avait fait un match de dingue qui était juste bluffant contre une personne qui était beaucoup mieux classée qu'elle et c'était juste dingue le match qu'elle avait fait donc toi avant chaque match ou entre chaque échange de tennis eh bien, il faut que l'histoire tout simplement revient encore une fois sur la base de la base de la base de la base sur qui tu as envie de devenir à chaque match. Ça peut être je suis quelqu'un de déterminé, bam, et si derrière tu loupes la balle, ok, que ferait quelqu'un de déterminé bah, Il reprendrait, il resserrait les dents et il retournerait. Donc voilà, est-ce que tu as envie d'être quelqu'un de déterminé Est-ce que tu as envie d'être quelqu'un de confiant Est-ce que tu as envie d'être quelqu'un de serein Si c'est serein, bah simplement, que ferait la sérénité maintenant bah, elle reprendra une bonne respiration, elle se poserait et elle se reconcentrera sur le prochain point. Et donc en, en fonction de chaque identité que tu décides de développer, bah, au maximum, fais comme si tu étais déjà cette personne, ou du moins que tu t'en rapprochais. Et tu verras que finalement, ça va être de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide et tu vas pouvoir te dépasser et aller chercher bah, les forces au fond de toi de donner le meilleur de toi-même. Donc maintenant si cette vidéo euh, t'est utile et que tu as envie d'aller beaucoup plus loin et comprendre tout ça encore plus en détail, bah, regarde dans, le, dans la description, tu as un e-book qui est offert, tu as aussi une webconférence qui est beaucoup beaucoup plus complète que euh, cette vidéo tout simplement parce qu'elle dure 45 minutes où je te donne mon contenu en détail. Et également si tu vois que tu avances mais aujourd'hui, tu as vraiment envie de te transformer et passer un gap, bah réserve un appel qui est offert avec un de mes coachs ou moi-même. Et là, tout simplement, on va prendre le temps de voir où t'en est aujourd'hui, où t'as envie d'aller, quels sont les blocages et les points qui sont polarisés où tu peux vraiment avoir des gros axes euh, d'amélioration qui peuvent être très rapides. Et si t'as aimé cette vidéo, eh bien, toi de la liker, de la partager autour de toi si ça peut être utile à d'autres personnes. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Et rappelle-toi enfin, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao